Bonsoir, et donc euh, merci euh, à tous les deux euh, d'être présents parmi nous. Euh, merci euh, à Lou Eng qui a accepté de, de traduire donc, les propos de Kavik Niang. Donc euh, je vous présente... Euh, tous les deux, donc, Kavik Neang, vous êtes donc le réalisateur de, de Last Night. Euh, après un premier court-métrage en, en 2010, A Scale Boy, euh, dans le cadre d'un atelier documentaire euh, dirigé par Pan, euh, vous réalisez en 2013 le documentaire Where I Go, euh, puis en 2018, euh, le film New Land Broken Road. Votre documentaire Last Night I Saw You Smiling vient d'être primé tout récemment en février au Festival international du film de Rotterdam. Patrick Nardin, vous êtes donc enseignant chercheur en art plastique à l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et membre du programme de recherche Images du Cambodge, mythes, histoire et mémoire. Vous êtes co-auteur de l'ouvrage Cambodge cartographie de la mémoire, qui revient donc sur les relations complexes entre un événement traumatique et des enjeux de mémoire. Alors pour lancer donc la discussion, j'aimerais vous poser une première question sur le White Building, donc cet immeuble emblématique, cette tour de quatre étages emblématique de Phnom Penh. On aimerait en savoir un peu plus sur l'histoire de ce bâtiment et peut-être aussi sur le lien personnel que vous avez tissé avec ce lieu Euh, ses parents vivaient euh, en province et après euh, les Khmer Rouges, ils sont venus euh, s'installer euh, à Phnom P.P.N. P.P.N. P.P.N. P.N. P.N. P.N. P.N. P.N. got et après les Khmer Rouge, le nouveau gouvernement a demandé à tous les artistes de revenir vivre à Phnom Penh. à Phnom Penh. Et euh, depuis qu'il est tout petit, il vivait là-bas et euh, tous les jours, euh, depuis le matin jusqu'au soir, il entendait euh, des artistes euh, chanter, danser, euh, comme on entend, là j'ajoute moi-même, on entend euh, tout à l'heure euh, le son de la danse, euh, les répétitions 1, 2, 3, 1, 2, 3 de la danse. Voilà. Euh, je <cười> vais <cười> uh, euh, du coup, euh, depuis qu'il est euh, tout petit, il entendait ça et euh, quand il avait 12 et 13 ans, il a commencé à apprendre aussi de la danse. <rire> <rire> euh, la danse et le chant aussi, mais il ne <rire> s'est pas bien chanté. <rire> <rire> Oui, donc avant, il y avait beaucoup d'artistes comme ça. Et euh, à partir des années 90-2000, euh, la Maison Blanche euh, change de plus en plus, commence à changer. Donc, euh, donc, euh, à partir de ce moment-là, il y a eu des nouveaux arrivants. Il euh, y a eu des gens pas bien, par exemple, les drogueurs, les dealers, etc., qui commencent à venir vivre dans ce bâtiment. Euh, donc, euh, ce bâtiment était réputé pour, euh, enfin, pour ses artistes, etc., mais il, est aussi, il est aussi réputé pour. Euh, pour un bâtiment qui est -à -dire pas très bien, où il y a beaucoup de drogueurs, des dealers, etc. Donc il euh, n'y avait pas beaucoup de gens qui voulaient aller euh, vivre dans, dans cet endroit. J'ai fait une bonne nouvelle fois que les gens vivent dans les pays, des gens qui vivent dans le monde. Ils vont être en train de vivre dans le monde. Et puis, ils sont en train de vivre dans le monde, et euh, parfois quand il revenait de l'école, il prenait un motodop, le moto mototaxi. Euh, mototaxi. Il était vers 9h du soir et le moto-taxi mototaxi lui demandait où il allait. Il a dit euh, euh, la maison blanche et le motodop ne voulait pas l'emmener là-bas. Et à partir de ce moment-là, la Maison Blanche devenait de plus en plus désordonnée. Et après, bah, ça a été détruit. Comme ça. Merci. Patrick Nardin, le White Building est un lieu aussi que vous connaissez bien et qui, qui est un objet aussi qui, j'imagine, est intéressant par rapport à votre thématique de, de recherche autour de, de la mémoire Alors, je, le, le, je trouve le film assez exceptionnel sur la mémoire de ce lieu. et C'est un film autobiographique d'une certaine façon. Et moi, J'ai été voir le, revoir en fait le Wild Building juste avant euh, sa destruction avec euh, des étudiants cambodgiens. Euh, on a avec Paris 8 un cours à l'école des Beaux-Arts de Phnom Penh. Et euh, ce, que, ce qui est raconté là est, est tout à fait vrai. Le bâtiment, euh, avant sa destruction, était assez effrayant, très noir, euh, très particulier. Mais il y a beaucoup d'artistes également, des artistes contemporains d'un groupe qui est d'ailleurs cité dans le générique, Sasa Project, qui faisait des interventions artistiques jusqu'à la fin euh, dans le lieu avec euh, des installations sonores, des installations... Euh, euh, lumineuse, c'est tout à fait un, mais c'est un lieu très particulier et c'est intéressant de revoir peut-être l'histoire du Wild Building qui a été construit en 1963. Euh, sous l'égide de, de, de l'architecte qui est cité également dans le générique, Van Molivan, qui était en fait l'architecte qui a été chargé par Sihanouk à l'époque euh, de définir euh, le nouveau Phnom Penh, c'est-à-dire une, une, une cité que Sihanouk voulait absolument moderne, euh, futuriste, la ville la plus extraordinaire en fait, de l'Asie du Sud-Est. Et euh, il y a eu le développement pendant ces années-là de ce qu'on a appelé la nouvelle architecture Khmer, dont il reste encore un certain nombre de traces. Euh, L'université, par exemple, l'Institut des Langues ou bien euh, le stade olympique. Mais le white building en était un élément majeur et une structure architecturale structurante dans la ville. Et donc le white building avait été créé à l'époque pour loger les fonctionnaires. Et dans, dans, dans la ville même. Il y a eu plusieurs programmes pour loger des fonctionnaires. Ce programme de logement collectif et un programme de, de maisons individuelles qu'on voit toujours euh, plus loin du centre-ville de, de Phnom Penh. Van Molyvan était un architecte un peu post-le Corbusier. Et on peut imaginer euh, le white building comme une espèce de cité radieuse adaptée aux tropiques. Euh, on retrouve certaines caractéristiques des architectures de Le Corbusier qu'on voit très bien dans le film. Par exemple, ces très grands couloirs qui ressemblent à des rues intérieures. Et quand on voit les cités radieuses de Le Corbusier, Le Corbusier appelait ces, ces différents couloirs avec des portes en, en enfilade, appelait ça des rues. Et euh, Van Molivan applique ce principe à Phnom Penh, avec des bâtiments qui combinent comme ça l'intérieur et l'extérieur. Donc, c'est un bâtiment architecturalement qui est très très intéressant et qui était toujours étudié par les étudiants en architecture de Phnom Penh comme un bâtiment exemplaire, on va dire, des années 60. Et donc, quand vous regardez le bâtiment, euh, on en voit un certain nombre d'éléments. Vous voyez que c'est une rue, que c'est un bâtiment extrêmement long et que euh, l'ensemble joue avec euh, ces grands couloirs, mais aussi des passages permanents entre l'intérieur et l'extérieur. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les autres bâtiments de, euh, de Van Bolivan Par exemple, le stade olympique ou par exemple... le euh, l'université, où euh, il travaille réellement euh, le rapport aussi bien avec l'ensoleillement qu'avec euh, les courants d'air, enfin, pour avoir une espèce d'aération de, naturelle des bâtiments. Et tout ça est en train de disparaître. Et ce dont témoigne également euh, ce film, euh, c'est la violence qui, se fait, euh, qui apparaît dans l'urbanisme euh, à Phnom Penh, c'est-à-dire la manière dont euh, les gens sont forcés de partir. Alors on voit bien qu'il y a là euh, un remboursement, enfin il y a des indemnités qui sont proposées et malgré tout la violence reste présente et on la retrouve à d'autres moments. Euh, d'autres phénomènes ont eu lieu à, de, ce, de cette nature, ont eu lieu à Phnom Penh. Euh, et dont on parle moins, sur lesquels il n'y a peut-être pas de, de, de film ou pas d'image. C'est là où le, le, le film est vraiment très important parce que toute cette histoire de Plumpen est en train de disparaître. Il y a une affaire qui a, fait, qui a été très importante qui est l'affaire du lac Buencaque. Euh, donc Avix serait parlé certainement beaucoup mieux que moi. Mais il y avait un lac, pour ceux qui connaissent Phnom Penh d'il y a quelques années, jusqu'en 2011, il y avait un lac au centre de Phnom Penh qui s'appelait le lac Bonkak, qui était un lac pas très profond, mais assez important finalement, avec beaucoup de guest houses, de petits restaurants autour et beaucoup de touristes. Et puis pas mal de gens évidemment qui vivaient autour de ce lac et qui vivaient du lac à cause des, des bars, des restaurants qu'il y avait autour. Et le lac a été asséché de manière autoritaire par le gouvernement, pour en faire évidemment un projet immobilier très important, construire des hayats, de grands hôtels, etc. Et euh, il y a eu un certain nombre de manifestations qui ont été très violemment réprimées. Les gens ont été déplacés de force. Et là, ça s'est évidemment beaucoup plus, mal place, beaucoup plus mal passé. Et donc on voit une ville qui change... Euh, Aujourd'hui, très, très rapidement, vous allez de six mois en six mois en Phnom Penh, à Phnom Penh, la ville est différente. Et se dressent là euh, des immeubles. Ça devient une ville chinoise avec de grands immeubles dont certains sont vides. Euh, on ne sait pas trop pourquoi, mais on peut bien imaginer qu'il y a derrière ça des opérations de blanchiment. Tous ne sont pas vides, mais il se crée une bulle immobilière. Et en tout cas, une, une destruction progressive euh, de l'histoire de cette ville. Alors Le « wild building », on le voit aussi, mais à peine... Euh, dans un documentaire qui a été tourné en 1979 par des documentaristes est-allemands, Walter Heinovski et Gerhard Schoeman, qui ont traversé la ville à pleine vitesse en voiture, et on en voit un petit bout à un moment donné, et le, le film de Heinovski et Schoeman, c'est un film qui a été tourné juste à, à la libération de plumpen c'est-à-dire à, à l'arrivée des troupes vietnamiennes et au départ des Khmers rouges. Et euh, ce sont les documentaristes est-allemands parce que le... le la réconciliation cambodgienne et vietnamienne s'est faite sous l'égide de l'Allemagne de l'Est. Et donc, ils sont arrivés là, dans les fourgons de l'armée vietnamienne, et traversent la ville à pleine vitesse. Et on voit ce que pouvait être cette ville vide à ce moment-là. Et on aperçoit à, certains, à un moment donné, le white building abandonné, vide de tous ses habitants, comme tout le reste de la ville. Donc, ils traversent toute la ville, on ne voit jamais personne. C'est singulier. Mais on le voit aussi... Euh, triomphant, si vous voulez, dans les films de Sihanouk euh, de et en particulier un film qui s'appelle Apsara. Alors les films de Sianouk sont, euh, euh, sont très romantiques, il y a beaucoup de musique et autres, et il fait énormément de digressions, et en particulier dans Apsara, il y a un moment interminable où il y a une, une Jeep qui traverse la ville, euh, et on suit la Jeep comme ça, et la Jeep sert effectivement à montrer la ville, et en particulier... Euh, euh, le wild building, et on comprend en regardant ces, ces séquences la manière dont la ville était pensée par Van Volivan comme réellement une ville moderne, avec des bâtiments blancs, euh, extrêmement, euh, extrêmement inventifs, architecturalement. Vous pouvez regarder, par exemple, si vous cherchez sur Internet, des images de l'Institut de langue ou autre, ou de l'université, ou même du stade olympique, on le voit très bien. Mais tout ça est étouffé aujourd'hui par les, les tours, en particulier autour du stade. Euh, des, des tours immenses ont été construites autour, sans égard pour... Euh, euh, évidemment l'architecture du passé. Alors il en va de même, évidemment, avec l'ancienne architecture coloniale, avec ses anciens quartiers, mais euh, on voit bien que la ville ancienne, enfin la ville que, euh, qui est décrite dans le film, est en train de disparaître. Et on peut avoir plusieurs niveaux de compréhension dans, dans, dans le film. La mémoire sociale, un peu du lieu, qui est très importante, très émouvante, mais également la violence qui se fait jour aujourd'hui dans le, euh, la reconfiguration de, de Phnom Penh. Merci beaucoup pour cet éclairage. Je propose qu'on élargisse la discussion avec la salle. Si vous avez des questions, il y a un micro qui va pouvoir circuler. Voilà. Oui, J'aimerais bien témoigner justement à propos de ce building blanc. Parce qu'en 63, j'étais là-bas. En 66, j'ai été voir des camarades de classe qui faisaient médecine comme moi dans le building. Et puis je voulais justement corriger à propos de l'appellation white building. À l'époque de la construction en 63, on ne l'appelait pas comme ça parce que l'anglais était, était inexistant. Eh bien, les Plombeignois l'appelaient building SAR-CAPCO. SAR, c'est le marché, CAPCO, c'est l'abattoir. Parce qu'à l'époque, il y a un marché et il y a un abattoir. Et le building qui a été construit par Van marie justement, on l'appelait Building Sa Capco. Maintenant, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Voilà. Et puis, à propos justement de cette construction, de l'utilité de cette construction, ça a été construit, comme je vous ai dit, à l'intention des fonctionnaires, des salariés, et en particulier des salariés de la Banque nationale c'est-à-dire ce sont des c'est le premier logement avec avec le loyer modéré c'est un HLM c'est un HLM ce sont des locataires qui étaient dedans et à loyer modéré. Mais après, les employés de la banque, il y a d'autres sportifs de la banque également qui ont occupé et ça s'étendait vers les étudiants et d'autres occupants. La preuve, c'est que mes quelques amis euh, qui ont fait des études comme moi, ils ben, étaient. Et ce sont tous des locataires. Okay et une importance très importante que vous avez souligné d'ailleurs, c'est ce logement social est très moderne à l'époque parce que ça n'existe pas en 1963 au Cambodge, à Phnom Penh en particulier. Ça n'existait pas. Il n'y a pas de logements qui sont compartimentés comme ça, comme en Europe. C'est un, un bâtiment très, très moderne à l'époque et qui est très fonctionnel. Je suis monté voir avec mes amis, c'est très fonctionnel. C'est très fonctionnel. Oui. et c'est le premier et le seul le seul logement à loyer modéré, à visée sociale je m'arrête là mais j'ai d'autres remarques que je pourrais vous apporter à propos de, non pas du film mais justement de la vie de ce building ah, tout à l'heure j'ai entendu parler de l'année 90 à 2000 où l'immeuble était non pas insalubre mais n'était était pas visitable parce que Personne n'osait fréquenter ce quartier. C'est un quartier de drogue. C'est un quartier où l'on tue facilement. En 1993, je suis rentré à Phnom Penh et j'ai demandé enfin, à visiter ce quartier. Personne n'osait m'emmener voir ce quartier. Non seulement le building, mais tout le quartier qui est en face. Mais en 2013, quand je suis rentré pour la deuxième fois, eh bien, ce quartier était démantelé, ça n'existe plus. Mais le building était là, noir, sale, et j'avais honte justement à l'époque. Oui, pour ceux qui ne sont pas au courant justement à propos du dédommagement, parce qu'il y a 350 familles officiellement déclarées qui occupent le, le, le building. Mais j'ai entendu dans le film qu'il y a 500 familles, peut-être il y a des locataires qui n'ont pas été dédommagés, ce sont seulement les propriétaires qui sont déclarés et qui ont été dédommagés. Et comment, les dédommagements et Ça faisait grâce, grâce à Dieu. Non, ce bah, n'est pas Dieu. C'est une entreprise japonaise qui a eu la concession, justement, avec l'accord de l'État. Cette entreprise japonaise va tout détruire et va reconstruire un complexe hôtelier ou un complexe commercial, etc. On ne sait pas encore. Oui. Donc, à propos du dédommagement, j'ai suivi l'affaire parce que j'ai lu les articles des journalistes cambodgiens via Internet, bien entendu. Et bien c'était au mois de, de février déjà 2017, les négociations sans fin n'ont pas pu terminer. L'entreprise japonaise proposait 1000 euros, 1 1000 dollars US par mètre carré, par mètre carré. Et bien les, les, les propriétaires n'ont pas accepté. Ils ont voulu 1 800 dollars par mètre carré. Alors la négociation sans fin finit par s'arrêter quand même. Et c'est le Premier ministre Hun Sen qui a imposé sans négociation 1 500 dollars par mois. Alors tout le monde est obligé d'accepter. Donc tous les propriétaires, les 350 propriétaires qui étaient là eh bien, ont accepté le dédommagement dé dé de, de 1 500 dollars par mètre carré, voilà. Mais je me demande, n'est-ce pas, à euh, Kavit Nian, comment ils sont logés maintenant, ces propriétaires Comment on on, on, on ont-ils pu trouver des logements pour remplacer ce qui était dans le building Parce que ce n'est pas facile, ils ne trouvent jamais à Phnom Penh, parce que Phnom Penh c'est cher, c'est très cher. C'est environ là, 5 000 dollars le mètre carré au centre. En moyenne, ouais, c'est très très, très cher. Dans le quartier de Bangingkan. Ce n'est pas l'immeuble, c'est la terre, c'est le terrain. 5 000, euros, 5 000 dollars le mètre carré, terrain. terrain. C'est pas l'immeuble. Voilà. Et ça peut monter encore plus. Euh, donc, enfin, si Néon euh, peut répondre, justement, où sont-ils logés maintenant, vos parents et comment ont-ils pu trouver justement euh, un autre appartement ou une autre maison de remplacement Voilà ma question. Merci pour ce témoignage. Je ne sais pas si je suis un homme qui a été très bon et qui a été très bon. J'ai été acquis, mais je suis un homme qui a été très bon. Euh, quand sa famille et d'autres familles aussi euh, ont, ont quitté euh, ce, ce bâtiment, en, euh, en fait, il voulait dire que euh, dans, cette, dans ce bâtiment, il y, y a plusieurs maisons. Il y a des maisons petites et il y a des maisons grandes. Il y a de grandes maisons. Par exemple, sa, sa, sa maison... Euh, il y avait trois chambres, donc il avait, il recevait plus euh, d'argent. Même avec euh, l'argent de de trois chambres, c'était très compliqué de trouver un autre logement dans Phnom Penh. Tiens, donc euh, ma famille ou d'autres familles qui, qui avaient un peu d'argent, on pouvait trouver un autre logement un peu en dehors de Phnom Penh. Ah. Euh, parfois ils, ils, ils, ils loués, et parfois yeah. ils euh, empruntaient à la banque et parfois ils allaient vivre avec d'autres avec familles, la famille. Frères et sœurs etc. Et il y en a qui allaient vivre à la campagne ou en banlieue ou euh... oui, en banlieue. người <laughs> Oui, donc euh, quand tout le monde euh, a quitté cet immeuble, euh, toutes les associations qui sont qui, qui sont dans cet immeuble, euh ah ok, donc euh, les gens qui vivaient là-dedans se sont euh, dispersés. Donc euh, l'endroit où il vit maintenant, où sa famille euh, vit maintenant, il y a à peu près 20 familles de, euh, de la Maison Blanche. Je sais pas vous avez compris ou pas. Oui euh, euh, à... Et euh, la mais, euh, cette histoire de la Maison Blanche, c'est juste une, une, une, une des histoires du Cambodge. Il y en, il y en a beaucoup plein d'autres. Oui, je voudrais. On peut rappeler pour cette, cette histoire-là les photographies qui ont été faites par un, un photographe cambodgien qui s'appelle Lim Sokchan Lina. Euh, qui nous a valu d'être censuré au Cambodge assez, assez durement, il n'y a pas très longtemps. Euh, Litsen, Lim Sok Lina, euh, c'est un photographe, un artiste euh, contemporain cambodgien, très intéressant, euh, qui a fait une série de photographies sur la route nationale numéro 5, euh, je crois. Et donc euh, le gouvernement a décidé d'élargir la route. Et au Cambodge, le poumon économique, euh, c'est le long de la route où se trouve... Euh, ben les échoppes, e les marchands, etc. Et les, les, les, on peut tout acheter le long de la route. Et donc pour agrandir la route, on a coupé simplement les maisons en deux par le milieu. Et donc toutes les maisons ont été coupées comme ça par, par le milieu. Mais ben Les gens sont restés en habitant de l'autre côté des maisons. Donc il a photographié ces maisons d'une manière très... Euh, un petit peu à la manière des, des béchers, c'est-à-dire d'une manière très distanciée, c'est-à-dire comme des tableaux abstraits, c'est-à-dire deux faces comme ça, où on voit effectivement des découpes, des constructions comme ça. Et ils documentent euh, d'une manière très, euh, très, euh, très froide, on va dire, euh, c est, c est, c est cet événement qui est d'une extrême violence, euh, euh, concrètement, si l'on veut. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose dont il faut éviter de parler. Avec euh, ma collègue Sokofaï, nous avions programmé une exposition d'artistes contemporains euh, au Cambodge au Musée national. Donc tout était, tout était prêt, tout était fait, euh, avec euh, en particulier euh, nos étudiants de l'atelier de euh, l'Université royale des Beaux-Arts. Et il se trouve que euh, la ministre de la Culture est tombée sur euh, un de nos cartons d'invitation en France pour une, euh, une exposition de l'IMSOKCHANLINA, où on voyait justement ces maisons coupées en deux. Ça a mis fin à l'aventure. Et il a plus été question de faire une exposition là. Elle nous a dit « faites-le à l'Institut français ». Voilà, donc euh, on, on va faire cette exposition, mais on va être amené à la, à la faire ailleurs. Ce qui prouve que c'est quand même une question relativement sensible euh, de ce point de vue-là, là-bas, et que bon, euh, malgré tout, il y a, outre le travail euh, que, qui se fait, comme on l'a vu en termes cinématographiques, il euh, y a un certain nombre d'artistes contemporains qui travaillent sur cette question de la mémoire et du paysage, euh, sous des formes très diverses qui ne, qui ne concernent pas nécessairement euh, la ville, mais qui peut concerner, par exemple, la, la, la campagne. Je pense à un artiste comme Vandiratana, par exemple, qui travaille, par exemple, sur, euh, sur le paysage et la mémoire telle qu'elle apparaît dans le paysage. Il a fait toute une série de photos sur euh, euh, les cratères de bombes euh, dans l'est du Cambodge, les Bampans, euh, on voit des paysages magnifiques avec des mares, comme ça, et toutes ces mares qui sont extraordinaires dans, dans, euh, dans l'image sont en fait des, des cratères de bombes. Euh, et donc on, on, on voit dans la photographie la manière dont le paysage, par exemple, est hanté par une histoire euh, particulière. Donc ces, euh, ces, ces questions-là sont réellement travaillées dans, dans, euh, de façon très critique, on va dire, par un, un certain nombre d'artistes au Cambodge. Une dernière question, parce que malheureusement, le temps tourne. Bonsoir. Donc, je voulais juste donc poser une question au réalisateur, à Kaviche. J'aurais aimé savoir d'où est né ce, ce désir de réaliser ce film. Est-ce que pour toi, ça a été quelque chose d'obligatoire, parce que j'ai l'impression que ça a été fait dans l'urgence Est-ce qu'il s'agit peut-être de faire une, un deuil de ce lieu ou alors est-ce que ce serait pour conserver la mémoire pour les générations futures voilà. j'aurais aimé savoir, toi en tant que réalisateur, oh. qu'est-ce qui t'a poussé à, à, à faire ce film Voilà. Merci. Euh, je ne sais pas comment dire le mot comment on dit <rire> Um uh it's this make a way to room. it's personal like memory. Yeah. Memory the yung slap, or yung slap. yung yung Okay. Yung yung yes the I can talk. Je vais de pour vous. donner un de pour vous. Je peu de pour vous. Au début, en vrai, il n'avait pas le plan de faire euh, ce, euh, ce documentaire. Et il y a deux ans, il écrivait à propos de, de, de, de cet immeuble et de, de cette histoire. Et hey, uh, qu qu hum. quand ils ont annoncé qu'ils allaient détruire cet immeuble, ils ne pensaient pas que euh, que c'est euh, vrai. Pour uh, <coughs> Ah oui, euh, l'histoire de euh, comment dire le, le plan de, de destruction de cet immeuble euh, commençait déjà euh, quand il était petit. Donc euh, voilà, pour lui, euh, c'était pas c'était pas, pas vrai que qu'ils allaient détruire cet immeuble. Euh Bon, on, on, on, on, on, on, on. donc euh, une semaine avant yeah. qu'ils allaient, euh, qu'ils aient annoncé la destruction de cet immeuble ils ne croyaient pas du tout <cười> <cười> <cười> <cười> e bon quand il a vu ses parents et les gens commençaient à, à ranger les affaires, à casser les fenêtres, les portes, etc. Et ce matin-là, il s'est réveillé et c'est là qu'il a réalisé que oui, c'est vrai en fait. Oui. Bon, oui, donc euh, il a emprunté un, une caméra d'un ami. Il a commencé à filmer euh, tout ce qu'il voyait intéressant. Et voilà, comme ça, il n'avait pas de, de plan, de programme de, de faire un documentaire ou quoi, il filmait il Oui, il commençait à filmer sa famille, ses parents, euh, les, les professeurs qui qui étaient là, mais il ne savait pas euh, ce qui allait euh, ce qui menait. Euh, il connaissait pas la fin de, de l'histoire. Il filmait. bon et quand euh, il a revu ces euh, vidéos euh, bah, lo, euh, la nostalgie euh, remonte, ça se dit, <laughs> et il commence à avoir des souvenirs d'enfance, etc để tập đi bông chụp đam khơi này số này tập mưa hay chào vợ từ memory hay để bông miệt loài kiến. quand il a commencé à revoir ses vidéos, il voyait une personne. Uh, like uh, uh, kœur, uh, <cười> je suis pas encore frais d'être traductrice <cười> Quand il a commencé à couper euh, les, les vidéos, c'est là il, il se remémore de son enfance, de euh, des gens qu'il qui a rencontrés auparavant. Il se demandait euh, où sont passés ces gens, etc. C'est là que commencent à, à venir ses euh, souvenirs. Oui. Et c'est à partir de ce moment-là, à partir de ses mémoires, etc., la nostalgie, c'est là que a commencé euh, euh, le documentaire. Du coup, euh, pour répondre à, à la question, c'est l'enfance, la, la, la mémoire d'enfance, etc. La nostalgie. Yes, nostalgie. Merci beaucoup Merci à tous les trois. This uh, actually, I'm sorry, so I think I'm, because uh, I don't have any plan and you know a story about this, but after during the editing, I just felt that uh, this project is more about my memory of, with this building. Ce yeah. n'est pas un deuil. Merci. <rire>